Uh, hey. Gang, M. gang, gang, yeah. C'è Antonio Lago. Hey, italiano. Italiano. Bagaggio, Pagato. Uh, it so, stop it. Hey, stop it. One, two, one, two, one. Two. one. Two, one, one, two, three. Let's pizza, no okay, no no no no no no no no no no no no no Oh. Arrête la cocaïne gros. Le mange de pioche je bah, vais le manger. Ça c'est l'entrée, en dessert je conseille le plancher. Après ils sont pas presque prêts à nous voir de près. Si t'as le il faut le ranger, c'est si le crâne zé, mais pas les rendures. Inka, okay. okay. In a mais forte, non. n'a mes saute, no, no. non, non. Femme la téméraire, non, non. pas à mira, no, no. yo, yo. Zamra Yam Don dim be pam Noo no, fam no ki zam Zamra Yam a po don men la chinta pour no do mezina Noo ki zam Zani si bull Zani si cool Zani si bull Zani si cool Zani si bull Zani si cool Ah shut up, Oh Noo ki na fort On a quitté tout te pira depuis export Cocaina AMG Cocaina AMG Tout se de dura pida me pula Zamra te pira Il faut se nettoyer Chaka en Moi je bosse ne chi, On est fura. Oh te fula amesi me no me Bravo, bravo, bravo ah, ah, ah, un, yo, yo Le rap une part tous de gun, Il parle tous de gun, gun, gun, de, de C'est que du factice des actrices Je bois le sang de la scatrice Le rap une part tous de gun, Il parle tous de gun, gun, de gueudron C'est que du factice des actrices Je bois le sang de la scatrice Pour chauffer le flow carabine bro non. De la pratique, tu quittes sale, de la technique, qu'est-ce que t'as capuche, ça Visage, découvert, je t'enlève ta capuche, gars Pshut, oh. Tu vas pas te manger une rafale de cartouche de calage, te prendre une taloche, Pankignol, bon, tu verras quand on aura du cash dans les poches, Pankignol bon, Tu mm. préfères être célèbre qu'avoir une meuf moche, Ne pas être célèbre, et garder le respect de mes proches, Avec mes potos, on va percer en mode perfo, ils ont le super flow, ah. bon, Grosse performance depuis le pré-haut, oh. Les autres font les 4 premières lettres de consonance, n'ont pas l'air d'avoir le niveau et pas le kilo, boy Charge de pilot, n'ont pas vu de barreaux, pas trop de prison, est-ce que j'ai raison Ce qu'on dit, c'est pas ton rêve de capitaliste Dis une assaut caractéristique non drogue créatif dans le crâne Ton 4-4 motrice, est-ce que t'es capable Depuis deux ans, la même paire de baskets asiatiques ici, pas tout pour foutre le cœur si pesant Donc, pas de sneakers addicts Dans les écouteurs, à la même musique Café copa réveil basique, 37 centimes un cigare sans filtre, 500 euros le téléphone sans fil 37 centimes un cigare sans filtre, 500 euros le téléphone sans fil Wesh titube, wesh titube pour t'oublier Wesh titube, wesh titube pour oublier Wesh titube, wesh titube pour oublier la connerie humaine Tu veux connaître mon attitude Viens me voir sur la même altitude. Qu Quel sape, me fout que tu sois enceinte, salope. T'avais qu'à prendre la pilule. Qu Quel sape, me fout que tu sois enceinte, salope. T'avais qu'à prendre la pilule. Oh! Ah! Mmh. Mmh. Oh. Ah! Ah! Ah! ah. Yena me pitha, no kena me chona, no kena me pitha, no kena me tona Zama yo te podo me pitha, cona no kena me china, no kena me zona Yena me no kdo kapi, sana me china na fi, ya me gata fi, ya me shapo, pablo, kapo, shapo, shapo Yena me pitha, no kena me si, me kida china, best verse best Yena me si, pone me si, ratata,